Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors, vous n'avez pas pu assister à la folie humaine dans toute sa splendeur Hier soir avait lieu l'UFC numéro 286. D'ailleurs, l'UFC, ils ont pu organiser plus de 280 événements où la violence est au rendez-vous chaque soir. Et la violence, elle est sponsorisée, elle est accueillie comme si c'était quelque chose de bien, comme si la violence était la paix. Tu te rends compte comment l'UFC glorifie la violence Elle est sponsorisée, payée, filmée et retransmise dans le monde entier pour que tout le monde puisse assister à la violence à l'état pur. Et hier, on a pu assister à une violence qui fait mal au cœur. Et d'ailleurs, je tiens à dire, oui, que l'UFC n'est pas un sport. Non, c'est pas un sport. C'est un moyen de se battre et de se faire de l'argent faut appeler un chat un chat. Parce que mettre deux personnes dans une cage. Parce que là, ils sont tous en train de dire. Ouais non, c'est un octogone. Viens, on va dans l'octogone. <rire> on va dans l'octogone. C'est une cage. C'est une cage. Donc, vous pouvez aller vous battre aux eaux. Dans les cages là, qu'il y a aux eaux. Vous pouvez aller vous battre là-bas. C'est la même chose. Et là, vous mettez octogone. Donc, octogone, c'est un peu plus joli. D'accord. Vous mettez les deux humains là-dedans. Et vous leur dites. Bon, hein, tous les coups sont pratiquement permis. Mais là, en moins de deux minutes, ça se transforme en boucherie. Tu peux aller faire ta commande. Ouais, allez, vas-y, mets-moi deux steaks cachés. Ouais, deux poulets, s'il te plaît. Ouais, <rire> allez, ouais, vas-y, merci les bouchers. Allez, ciao. Et eux, ils ne sont même pas assurés. Vous vous rendez compte Hier, on a pu voir Kamaru Usman se faire frapper. Oh là là, comme un sac de sable. C'est du grand n'importe quoi. Comment Léon Edwards, il peut donner des coups de pieds aussi rapides et aussi puissants Comment les Jamaïcains, ils peuvent avoir des jambes comme ça donc vous allez me dire qu'il y a quelque chose dans les jambes des Jamaïcains Parce que comment vous dansez vite avec vos jambes Et puis comment Hussein Bolt, il court Et puis comment Léon Edwards, il frappe vite Et puis Aljamine Sterling, il va vite au sol C'est du grand n'importe quoi. Donc là, on peut constater que le règne africain est terminé dans l'UFC. Dans tous les cas, moi, ce sport, je le regarde, mais franchement, comme si c'était du théâtre, parce que voir des humains, hein Ou... Ils sont dans une organisation où dans les règles, il y a marqué interdiction d'arracher la chair de son adversaire. Vous vous rendez compte de cette dinguerie Dans quel sport tu es obligé de mentionner qu'il ne faut pas arracher la chair de ton adversaire Hein C'est un sport ça Non, c'est les bouchers. C'est à la boucherie qu'on te dit, il ne faut pas arracher la chair, il faut la découper. Tu comprends mais ben oui, parce que sinon, ça fait des, ça fait des, des morceaux qui sont moches. Voilà Donc, il faut appeler un chat, un chat. L'UFC, la boucherie, a eu lieu hier soir. Et d'ailleurs, Kamaru Ousmane s'est fait découper. On a pu voir le peuple nigérien déçu par rapport à la performance de Kamaru Ousmane. On va pas se mentir que là, Kamaru, c'était plus Kamaru. C'était Camaro. Et je ne sais pas si vous connaissez l'ancien artiste Camaro. Je veux une femme like you ». Ouais, C'est ce qu'on a pu voir hier soir. Kamaru Ousmane qui a essayé dans tout, dans toutes les secondes, de ramener Léon Edouard au sol. Léon Edward a juste chuté une seule fois. Mais voilà, Kamaru Ousmane n'a pas su. Il a eu peur du coup de pied de Léon Edwards. Parce que je vous rappelle que Léon Edwards, quand il a frappé Kamaru Ousmane, Kamaru Ousmane, il a expliqué que voilà, il était dans le combat. Voilà. Il allait envoyer un... un un coup de poing, et boum, il était dans l'ambulance. Vous vous rendez compte de la magie hein C'est les magiciens qui peuvent faire ça. On est là, sur un, un ring, bah tu t'en... Ambulance ha